Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, grande journée de mobilisation nationale ce jeudi. Cheminots, enseignants, personnel de santé, de nombreux corps de métier seront dans les rues cet après-midi. Quelle analyse faites-vous de cette reprise de la mobilisation syndicale Alors, moi, j'aurais cinq mots. Colère et souffrance, on va dire que c'est un seul mot, parce que la situation ne va pas et le plan Castex ne répond pas. Résistance. Mais la question du sens, et le troisième mot, c'est capital, parce que c'est résistance contre la domination du capital. Et on a besoin de créer un grand mouvement contre la domination du capital. Quatrièmement, contre la domination, mais pourquoi Pour l'emploi et les services publics. C'est eux le cœur de l'ensemble. C'est les travailleurs, leur sécurisation qui sont décisifs. Or, on a fait l'argent pour le capital, pas pour l'hôpital. Et plus largement, il faut faire l'argent pour les femmes et les hommes, pour une autre production. Et donc, mon cinquième mot, après colère, résistance, Capital, emploi, services public, c'est une autre logique. Une autre logique, il faut que l'argent vienne appuyer les femmes et les hommes, leur sécurisation, euh, leur qualification, au lieu que ça vienne appuyer le capital, le financier, la prédation, les délocalisations. L'investissement qui vient accompagner les femmes et les hommes pour une autre production. Alors, ça... Il y a la colère, il y a la colère, les gens sont sidérés. Ils pensent que euh, le gouvernement fait ce qu'il peut, ce n'est pas vrai. Ce pas vrai. Ils n'ont pas sécurisé les gens. Ils disent qu'ils sécurisent. Mais en réalité, euh, on a 700 000 chômeurs de plus de fin de CDI, CDD et fin d'intérim. Et des milliers de licenciements prévus et rien, zéro pour l'hôpital. Epsilon d'emploi, alors qu'il en faut 100 000 et qu'on nous parle d'une seconde vague. Donc c'est terrible. Il faut s'y prendre autrement. Et là, c'est à mon avis, euh, c'est un coup d'arrêt qui est marqué. Vous le disiez, les syndicats appellent finalement le gouvernement à sécuriser l'emploi, sécuriser les travailleurs et non les entreprises. Est-ce que, selon vous, c'est ce qui est fait actuellement Alors, moi, je ne suis pas d'accord pour euh, dire euh, laisser les entreprises au patronat. Le gouvernement ne sécurise pas les entreprises quand il démolit les travailleurs. Ce n'est pas vrai. Il nous prétend qu'il a fait la demande et que maintenant, il faut faire l'offre. Mais l'offre, c'est les entreprises... Et donc, c'est les travailleurs et leurs compétences, c'est des projets de production, donc c'est garder les gens, voir avec eux comment elle va évoluer, comment on va investir. Regardez, General Electric, on ferme la turbine hydraulique, c'est-à-dire celle qui permet de faire l'électricité la plus propre. On ferme, on licencie. Euh, on ferme les filiales de maintenance du nucléaire, alors que la maintenance nucléaire, c'est décisif pour la sécurité. On ferme Thalès, les cartes SIM en Normandie. On ferme euh, le fret de ferroviaire. Le frais de ferroviaire, zéro emploi et on ferme les choses. Donc ça ne va pas du tout. C'est de la folie, c'est de l'argent pour le capital et les profits, pas pour les entreprises. Il faut sécuriser et développer les salariés et aller vers même un système de sécurité de l'emploi ou de formation, inverser les logiques, vous voyez. Baisser le coût du capital pour développer les femmes et les hommes. Vous êtes même dans, dans les médias, mais BFM, ils vont licencier des dizaines et des dizaines de gens. Comment on peut faire sans les femmes et les hommes C'est les femmes et les hommes qui sont décisifs aujourd'hui. Et on veut marcher sur la tête. On reconnaît que les femmes et les hommes sont décisifs parce que le gouvernement dit on sécurise. Mais en réalité, il démolit, il démolit, il démolit. Pourquoi faire Pour satisfaire les profits et le capital, pas les entreprises. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de conséquences économiques hein, qui ont découlé de la crise sanitaire. Est-ce que les revendications des syndicats sont réalistes, en tout cas avec la situation économique actuelle Vous avez raison de poser la question. Euh, il y a des milliers de milliards qui sont déversés sur les entreprises. Donc elles sont réalistes parce que c'est l'utilisation de l'argent qui est posée. Qu'est-ce qui fait le, le, le joint entre les aspirations et la nouvelle logique C'est l'utilisation de l'argent. L'État dit qu'il met 100 milliards. Il a mis déjà 300 milliards avant et la Banque centrale européenne met des milliers de milliards, des milliers de milliards. Ça va faire 3 à 600, voire 900 milliards pour la France. À ce point-là, c'est trois fois plus grand que le budget de la France. Bon. Donc, il y a d'argent. Et on en met. Mais on le met pour conforter le capital, pour le développer et, et, et pour démolir l'emploi. Alors, il ne faut pas demander des contreparties à un poison. On ne va pas demander qu'on supprime moins d'emplois. Par exemple, le gouvernement pour les jeunes, vous m'avez interviewé en ju juillet, il propose des CDD de trois mois et donc on met subvention et comme condition, des CDD de trois mois. Mais ben non, on ne va pas demander euh, plus ou moins de précarité. On ne va pas demander plus ou moins de poison. Il faut une autre logique sur cet argent, et c'est possible parce que, bien sûr, nous sommes en difficulté, mais les difficultés commençaient avant le corona, le corona était révélateur, les a démultipliés, et aujourd'hui on voit qu'on peut mettre de l'argent, mais il faut une toute autre logique, une toute autre démocratie. Ça ne va pas du tout, ils font les choses à l'envers, tout frein serré, et donc effectivement les revendications des salariés, et moi je serai avec eux, parce que c'est aussi le rôle des intellectuels dans la rue, ils ont raison, mais pas que dans la rue, dans une résistance pli à pied. Moi, je pense qu'il faudrait, dans tous les territoires, et j'appelle le gouvernement et tout le monde, à réunir des conférences permanentes, permanentes pour l'emploi, la formation et la transformation productive, qui s'intéresseraient à l'utilisation de l'argent, avec des engagements pris par les entreprises, les services publics, combien d'emplois on crée, comment on appuie, et quels investissements pour appuyer ces emplois, et non pas quels emplois on supprime derrière les investissements. – Frédéric Boucara, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et membre des Économistes. – Merci.